Bonjour les enfants Notre nouvelle histoire nous amène vers les Israélites et Moïse, après leur sortie d'Égypte. Tu te souviens que l'éternel Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte et qu'il a ouvert la mer Rouge pour les faire partir. Trois mois ont passé et tout ce peuple apprend à connaître Dieu qui a fait plusieurs miracles devant eux. Mais leur cœur est dur, ils ne croient pas facilement en Dieu, ils ne pensent qu'à eux. Ils arrivent maintenant dans le désert de Sinaï. Dieu les aime tellement et il veut les choisir pour son peuple. Autrefois déjà, il avait fait de grandes promesses à leur père Abraham et Jacob. Il avait donné un nom nouveau à Jacob, c'était Israël. C'est pourquoi on appelle les Hébreux les enfants d'Israël. Dieu envoie Moïse pour leur dire « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. « Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. »« C'est extraordinaire Dieu choisit ce peuple-là, un peuple difficile. »« C'est un grand honneur et le peuple dit oui. » Alors Dieu descend sur la montagne du Sinaï, cette même montagne où il avait autrefois parlé à Moïse pour la première fois pour l'envoyer en Égypte délivrer Israël. Écoute, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. C'était vraiment terrible et le peuple a bien compris qu'il vaut mieux appartenir à ce Dieu tout-puissant plutôt que d'être contre lui. Ensuite, Dieu fait monter Moïse sur la montagne et il lui donne une loi. Qu'est-ce que c'est Eh bien, dans ta famille, chez tes parents, il y a des règles. Il faut y obéir sinon tu es puni, n'est-ce pas Pareil à l'école et ce sera pareil quand tu seras grand et que tu travailleras. En obéissant à ces règles, tu montres que tu fais bien partie de cette famille ou cette école. Eh bien, c'est pareil pour la famille de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu avait besoin de connaître les règles de Dieu pour lui plaire et est très différent des autres peuples. Ainsi, tout le monde saura qu'Israël est le peuple de l'Éternel. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Moïse est descendu de la montagne pour le dire au peuple. Dieu lui fait écrire de nombreuses lois très importantes, et le peuple a promis d'obéir. Dieu leur a interdit de se faire des images ou des statues pour se prosterner devant elles. À cette époque, le papier ou les ordinateurs n'existaient pas. On écrivait sur des plaques en pierre, comme tu peux voir des fois les noms des rues qui sont gravés sur des murs. Ensuite, Dieu fait monter Moïse et son serviteur Josué, qui ne le quitte pas, sur la montagne. Alors Dieu écrit avec ses propres doigts dix commandements sur deux plaques de pierre et les donne à Moïse pour les apporter au peuple.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 ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous connaissons tous plusieurs de ces commandements. Ils ont été écrits pour Israël, qu'on appelle aussi aujourd'hui les Juifs. Ils ne sont pas pour les autres peuples, mais au contraire, ils montrent la différence entre le peuple de Dieu et les autres. Mais Israël était dur et impatient, et comme cela faisait déjà quarante jours que Moïse n'était pas descendu de la montagne, alors ils ont fait un péché horrible. Ils se sont fabriqués un dieu comme ceux qu'ils connaissaient en Égypte, un veau en or. Et ils ont commencé à l'adorer. Eux qui ont vu de grands miracles, ils n'ont pas la foi pour attendre la parole de Dieu que Moïse leur donnerait. « Ah oh là là !» Dieu s'est mis en colère et a envoyé Moïse pour voir. Et quand Moïse voit ce si grand péché, il est si en colère qu'il jette et casse les tables de pierre avec les dix commandements et doit punir le peuple. Ce jour-là, tous ceux qui ont péché sont morts. Dieu veut même tous les tuer et faire un nouveau peuple avec les enfants de Moïse. Mais Moïse le supplie et le supplie encore de ne pas le faire, et Dieu accepte sa prière, mais il ne veut plus être au milieu d'eux. Il les aime toujours et garde ses promesses, mais Dieu est pur, il est saint, il ne peut pas être avec ceux qui sont impurs et désobéissants. Plus tard, il fait revenir Moïse sur la montagne et lui donne de nouvelles tables ou plaques de pierre. Avec les dix commandements, Dieu va continuer à apprendre qui il est petit à petit au peuple pendant des années dans le désert. Il va se passer de grandes choses et même des choses vraiment terribles car Israël a un cœur dur. Mais Dieu ne va jamais l'abandonner même s'il doit le punir bien des fois. Dieu aime Israël et a toujours aujourd'hui de grandes promesses pour eux. En fait, les commandements de Dieu sont tellement parfaits que personne, personne ne peut obéir à tous, car notre cœur est mauvais. Tu t'es sûrement rendu compte que tu n'arrives pas à faire toujours que des bonnes choses. Nous nous plaignons si facilement. Ça, c'est aussi un péché. Très, très longtemps plus tard, un Israélite, un Juif, Jésus est né. Il n'est pas comme les autres, car c'est Dieu qui est venu dans un corps d'homme pour accomplir une grande mission sur cette terre. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est le vrai Dieu éternel et pourtant aussi un vrai homme. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre dans sa parole, mais il nous demande d'y croire. C'est la foi. Il veut qu'on lui fasse confiance. Jésus est le seul homme à avoir obéi à tous les commandements de Dieu. Il a accompli la loi. Pendant sa vie sur la terre, il a enseigné la parole de Dieu à Israël et lui a parlé d'une nouvelle alliance, de nouvelles règles, plus grandes encore que les dix commandements, les règles de l'amour de Dieu. Tu peux lire toi-même en Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 Jésus est aussi monté sur une montagne et il a expliqué qu'un vrai croyant doit faire beaucoup plus que les dix commandements. Et pour chaque commandement, il y a une règle d'amour. Qu'il faut pardonner à ses ennemis et ne pas rendre le mal pour le mal. Dieu est pur et aussi juste. Quand on obéit aux règles de Dieu, on vit pour la justice. Mais... Si personne n'a pu réussir à obéir aux dix commandements de Dieu, comment peut-on obéir à des règles plus grandes Bonne question En effet, c'est impossible. On n'est pas assez fort pour réussir. Alors Eh bien, la Bible nous explique que la loi de Moïse nous aide ainsi à comprendre que nous désobéissons si facilement à Dieu. Même si tu es quelqu'un de très bien et sage, toi aussi tu désobéis parfois. C'est parce qu'il y a du péché dans ton cœur. Et c'est pour tout le monde pareil. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous sauve et lave notre cœur. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a fait. Je vais te l'expliquer. La Bible dit que « car » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, en Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don, c'est un cadeau. Oui, c'est triste et terrible, mais tu mérites la mort, et moi aussi. D'ailleurs, nous méritons tous cette punition, sauf un, c'est Jésus Christ, parce que lui il n'a pas de péché dans son cœur. Mais il a choisi de payer à notre place, et il est mort sur une croix pour que Dieu puisse nous pardonner. Il dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a accepter que Jésus paye pour nous, alors il l'a réveillé d'entre les morts, c'est la résurrection. Aujourd'hui, Jésus est bien vivant et il a beaucoup de promesses pour ceux qui croient à son sacrifice, à ce qu'il a fait pour nous. La loi de Moïse montre que Dieu a choisi et aimé les Juifs et il leur a fait des promesses qu'il accomplira au bon moment. Mais le sang de Jésus est une nouvelle alliance pour un autre peuple que Dieu a choisi, parce qu'il les aime aussi à cause de son Fils. Ce nouveau peuple s'appelle le peuple de la grâce, les chrétiens. Ce sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Eux aussi ont reçu de merveilleuses promesses, mais je t'en parle plus dans les histoires du Nouveau Testament avec Jésus. Aujourd'hui même, cette bonne nouvelle est aussi pour toi. Et même un juif peut y croire. Toi aussi, tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés et croire que Jésus est mort à ta place. Alors, à l'instant même, ton cœur est lavé et Dieu t'appelle son enfant. Tu entres dans la famille de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous donne le pouvoir de lui obéir et de croire chaque jour en lui. Nous allons maintenant prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur la terre et que tu es mort à ma place, parce que tu m'aimes tellement, que tu as accepté de souffrir, qu'on te fasse du mal à cause de moi. Et merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Merci parce que je crois en toi et tu me donnes un cœur nouveau et tu m'appelles ton enfant. Et je te prie pour chaque enfant, chaque personne qui écoute cette histoire, pour que il ouvre son cœur à toi, pour qu'il t'aime et qu'il croit en toi, qu'il voie que son cœur est plein de péchés et qu'il a besoin d'être sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons chanter.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 Le seul Sauveur, je crois en toi, je crois en toi. Exode vingt deux. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » En Exode, chapitre 24, verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent :« Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Verset 12 L'Éternel dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu.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 Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset trente-cinq. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Au chapitre trente-quatre, l'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre histoire est finie, et si tu veux en savoir plus sur cette bonne nouvelle, tu peux regarder les vidéos sur le site dans Histoire avec Jésus. À bientôt